La réforme de la formation professionnelle prend pleinement son effet. Le plan de formation ne fait plus systématiquement l'objet d'un refinancement sur fonds mutualisés. Cela amène les responsables formation et développement des compétences à le faire évoluer dans le fond et dans la forme. Trop souvent, le plan de formation s'est organisé autour des obligations de consultation du comité d'entreprise. Cela l'a centré sur les moyens mis en œuvre, leur répartition par domaine de formation, par catégorie professionnelle, par genre. Cela ne peut plus suffire. Le plan de formation est un outil majeur de la politique ressources humaines. Il traduit et valorise les moyens donnés par l'entreprise à ses salariés pour développer leurs compétences individuelles et collectives. Ceci implique des orientations formation qui fonctionnent comme de véritables clés d'arbitrage, en lien avec les projets et enjeux de l'entreprise, marché, évolution technologique, organisationnelle, des parcours de professionnalisation, pensés pour construire la compétence collective et pour individualiser les trajectoires. Une nouvelle structuration du plan, non plus seulement par thématique, expertise, mais par enjeu de professionnalisation Adaptation au poste de travail, approfondissement de l'expertise, évolution professionnelle, ce n'est pas qu'une question de mise en forme. Cela oblige à repenser le processus d'élaboration du plan, les acteurs impliqués, les clés d'arbitrage, de l'articuler à une démarche d'anticipation des évolutions métiers et d'en faire un véritable support de communication. Plus fondamentalement, L'élaboration et le pilotage de ce plan de formation, structuré par les enjeux de professionnalisation, impliquent une nouvelle posture, un nouveau positionnement de la fonction formation. C'est ce défi que nous vous proposons de relever ensemble.